Pour lancer une plateforme de data, les conseils que je donnerais, ce serait de travailler avec les utilisateurs, les bénéficiaires de cette plateforme. Et moi, j'utilise en général le business model Canva, c'est-à-dire que les personnes vont designer ensemble quels sont les services qui vont être rendus par cette plateforme, qui vont être les utilisateurs, qui va payer pour ces services finalement. Et ça commence à lancer le débat sur le financement de la plateforme. Et en même temps, cet outil servira à communiquer avec les fonctions support, ITS en particulier, qui vont comprendre quels sont les services attendus et comment on va fabriquer tous les services de data qui seront rendus aux utilisateurs finaux.